bonjour en ce moment on est en train de dire il ben, n'y a pas beaucoup d'argent en france on, il nous manque 100 milliards de fraude fiscale il manque 100 milliards d'euros de, de, de, de fraude fiscale à l'état et donc on va grappiller 2 3 5 milliards des taxes on va vendre des, des sociétés de tourlou, des, les françaises des jeux où on vend des sociétés où on privatise pour récupérer un peu d'argent et on dit mais à côté il y, y a 100 milliards et on n'arrive pas à les récupérer et pourquoi il ben, y, y a quelque chose qui est facile à, à mettre en place pour euh, avoir de l'argent pour l'État, c'est ce qu'on appelle le déplafonnement de l'amende pénale. Alors l'amende pénale, qu'est-ce que c'est L'amende pénale, c'est euh, lorsque quelqu'un est condamné, il est condamné soit à une peine de, de prison, soit, soit à une amende, euh, ça peut être les deux, et, euh, et là l'objectif serait, celui qui fraude, eh ben, on, on va lui, lui, on va déplafonner l'amende pour que le montant qu'il a essayé de frauder soit multiplié, mais cette fois-ci d'une à empêcher la, la fraude et euh, ça peut être par exemple multiplié par 10 celui qui essaye de voler 1 et eh bien on lui fait payer 10 celui qui essaye de voler 1000 euros on, on lui fait payer euh, 10 000 alors tout ça c'est possible en ce moment je vais prendre l'exemple de, de, du, du vol le, le vol c'est l'article 311-1 du code pénal et les peines pour les voleurs sont définies à l'article 311-3 et dans cet article, les peines pour un, un vol sont, sont punies donc de 3 ans de, de prison et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Et justement, l'amende pénale, c'est cette amende-là. C'est-à-dire pourquoi le voleur, il va être puni maximum de 45 000 euros. Pour relativiser aussi, il y a d'autres euh, peines. Par exemple, quand c'est un peu plus grave en théorie, par exemple l'escroquerie. L'escroquerie, ça ne va pas être 3 ans de prison, mais ça va être 5. Donc l'escroquerie, c'est le 313-1. Et là, l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement, au maximal, après une décision d'un juge, et de euh, 375 000 euros d'amende. C'est-à-dire que, maximum, un escroc, euh, qu'il qu essaye d'escroquer pour euh, 10 000 euros ou 10 millions d'euros, ou même, il euh, y a des escrocs 100 millions, etc., ils se mettent à plusieurs, mais il euh, y a quelques cas célèbres, et euh, eh ben ne, euh, ne vont être punis maximum que de, de 5 ans de prison. Donc, je pense que ça intéresserait pas mal de Français d'aller en prison pour 5 ans seulement quand vous avez 10 millions à votre retour de prison. Et maximum, 375 000 euros d'amende. Alors, il, y a aussi, il faut préciser que lorsque quelqu'un se fait voler, la personne volée est remboursée. On est là sur du civil. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous voler... Euh, vous, vous portez partie civile, vous dites Ben voilà, on m'a volé euh, par exemple la voiture, elle vaut 10 000 euros, on vous rembourse 10 000 euros, enfin les assurances ou alors même le, le voleur quand il est attrapé. Mais, mais par contre, l'amende pénale, c'est l'État. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui va tenter de voler quelque chose, il doit euh, être incité à dire Ben non, là vous avez essayé de, de voler, et eh ben on va vous prendre 10 fois plus. Exemple, celui euh, qui va voler 1 million d'euros, on va lui dire, maintenant, on te prend 10 millions. Donc déjà, ça calme. Celui qui fait des, des petites fausses factures, des choses comme ça, tous les mois, allez hop, il déclare, euh, pour des, des hommes politiques, un attaché parlementaire qui ne devait pas être déclaré, 5 000 euros, etc. Chaque mois, et eh bien, pour chaque déclaration, il, il, il va mettre en jeu 50 000 euros. Si on déplafonne, c'est-à-dire que le déplafonnement, on va remplacer le texte 45 000 euros d'amende ou alors 375 000 euros d'amende, etc. On va remplacer par 10 fois le montant qui a, qui a failli être volé. C'est ce qu'on appelle déplafonner. Donc maintenant, la personne qui veut voler 100 000 euros, elle va risquer 1 million d'euros. Et là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que justement, les plus gros voleurs, ceux qui ont plein d'argent, eh ben, ils, ils ont des, biens, ils ont des, des, des choses... Euh, sur lesquels l'État peut mettre la main. Par exemple, ils, ils essayent d'escroquer 100 000 euros. Bien on lui dit maintenant tu payes 1 million d'euros. S'il ne veut pas, ben, il doit certainement avoir des maisons, des biens immobiliers, etc. qu'on peut mettre en vente pour que l'État récupère cet argent. Et là, on va réduire, donc déjà on va réduire les infractions, et surtout qu'on va retrouver son argent. Quand on va parler tout à l'heure, en introduction, je disais, ben, on, on nous dit il nous manque 100 milliards d'euros dans les caisses. Parce qu'il y a de l'évasion fiscale. Et là, que vous dites aux personnes, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, celui qui fraude, et il va payer 10 fois plus, parce qu'en matière fiscale, c'est un peu déplafonné, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on a une peine d'amende qui va jusqu'à 40% en plus. C'est-à-dire que celui qui essaye de frauder euh, 1 million d'euros, il, il va payer à la fin 1 million 400 000. Ok, il aura perdu 400 000. Mais par contre, s'il ne se fait pas choper, il a gagné un million d'euros donc euh, la, la balance euh, elle est comme ça et ça on peut déplafonner c'est à dire dire maintenant ok vous essayez de, de frauder 1 million d'euros, vous risquez 10 millions et je rappelle que ces gens là, les 10 millions euh, pour euh, bon nombre d'entre eux, ceux qui, ont, qui sont dans des paradis fiscaux ils ont de l'argent et là on va avoir donc euh, de, de l'argent qui va revenir dans les caisses c'est à dire que les gens qui aujourd'hui ne payent pas euh, fraude fiscalement parce qu'ils euh, ouvrent des comptes euh, offshore etc. Euh, ces gens-là, vous leur dites, ben, tiens, maintenant, quand on te chope, tu vas payer 10 fois plus. Ouh, vous allez vite voir les 100, mi les 100 milliards d'euros qui manquent aujourd'hui à l'État. il y a un bon nombre d'entre eux. Euh, je lance un chiffre au pif, je ne serais pas surpris qu'il y en ait un sur deux qui disent tout de suite, allez hop hop, je, je viens de redéclarer les choses normalement parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Voilà, donc le sujet, c'était le déplafonnement de l'amende pénale. Euh, je vous invite à vous renseigner euh, sur ce sujet, mais il y a des choses à chercher là-dessus. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce et à bientôt